Oui, bonjour, merci pour euh, cette question. Effectivement, euh, le protocole Caramba, euh, en fait s'adresse à des patients avec de multiples, euh, qui sont réfractaires ou en rechute après euh, quelques lignes thérapeutiques. Dans cette maladie, euh, euh, je dirais, Caramba arrive euh, comme une solution euh, innovante. Pourquoi Parce que non seulement euh, la cible va changer, au lieu d'utiliser... Euh, des cibles qui sont utilisées par d'autres quartiers, ben cette fois-ci nous allons euh, viser euh, une cible ou un antigène qu'on appelle le SLAM-7. C'est une différence, différente cible, je dirais, par rapport aux autres. Donc finalement, peut-être, on pourra mieux aborder les cellules biolomateuses. Et en plus, la technologie pour produire ces quartiers Essentiellement, c'est ce qu'on appelle le sleeping beauty ou virus free, c'est-à-dire c'est tout simplement production d'écartis sans utilisation des, des virus pour aller intégrer le gène de récepteur chimérique dans l'ADN. Dans Donc c'est une nouvelle technologie euh, et euh, nouvelle cible. Ben, euh, c'est un protocole avec euh, une augmentation des doses donc avec les premières doses et toutes petites doses, effectivement nous n'avons pas observé beaucoup de toxicité euh, essentiellement mis à part euh, euh, je voulais dire mis à part euh, quelques cytopénies petites anémies, neutropénie, etc. qui sont liées au conditionnement, qui sont standard qui sont bien connus et, euh, par les hématologistes avec l'augmentation des doses, nous n'avons pas observé beaucoup de complications spécifiques des quartiers euh, on est de type CRS ou dans mon relargage cytokinique ou des troubles neurologiques, c'était vraiment, l'incidence était limitée avec des grades très faibles et euh, qu'on a pu traiter sans problème. Bien sûr, euh, avec notre expérience avec euh, les autres types de quartiers, ce qu'on a observé avec euh, les quartiers de Caramba, visant le Slam Seven avec euh, cette technique de, de transduction euh, par transposome ou sans virus. Euh, finalement, on s'attend à voir la même chose quand même parce qu'il s'agit des carties, c'est des, des lymphocytes qui vont s'activer, qui vont donner... Donc finalement, les complications peuvent être inférieures ou équivalentes à ce que nous avons connu, mais ça reste quelque chose euh, de... que nous connaissons très bien, où nous avons traité. Les patients sont suivis, et euh, de façon régulière et de façon standard, je dirais, nous suivons euh, les recommandations européennes pour euh, comment suivre et contrôler tout ce qui se passe chez les patients et également tous les patients qui sont euh, dans une étude clinique. Donc, finalement... Euh, les choses sont simples, ça peut être, ça, peut être, ça commence toujours par l'examen clinique parce qu'il faut vraiment examiner les malades, voire deux fois par jour. Et puis après, et ben, si c'est nécessaire, et ben, nous avons d'autres tests, des tests sanguins ou de euh, radiologie, l'IRM par exemple, ou le G ou d'autres tests. Donc finalement, tout est mis en œuvre pour assurer la sécurité des patients. En augmentant, en augmentant les doses qu'on va donner aux malades, on peut s'attendre à avoir une incidence un peu plus élevée des complications liées au quartier, voire même des grades un peu plus élevés. Mais je dirais, non, je reste confiant, je pense que ça va être quelque chose de, de très classique et que nous arrivons tout simplement à traiter comme nous avons l'habitude de, de traiter.